La coordination sociale se présente comme ceci, c'est une plateforme de travailleurs d'associations, donc c'est une plateforme, est ouverte à toutes les, les associations, elle représente aujourd'hui entre 60 et 80 associations. Euh, asso quand je parle d'associations, c'est des associations d'initiatives citoyennes, des associations indépendantes, c'est aussi des associations paracommunales comme Bravo par exemple, c'est aussi des services comme les CPS, comme, euh, comme la mission locale. Nous devons à cœur que ce soit aussi la coordination sociale des assemblées euh, ordinaires, il y en a quatre par an, et puis deux journées euh, plus d'évaluation et de formation et planification par an, euh, ce soit aussi un lieu d'expression et euh, des travailleurs, ce soit un lieu où les travailleurs peuvent amener leur réalité. Donc, c'est les réalités euh, des quartiers vécues par les habitants, mais des travailleurs aussi, comme étant impliqués dans le quartier. Il y a un bureau qui est composé euh, de façon, la parité n'est pas, enfin, il n'y a pas des règles strictes. Enfin, il y a une règle, c'est que il faut au moins la parité entre des associations indépendantes et des, euh, des services ou euh, paracommunales. Et ce bureau est euh, animé, piloté par le PICOL, euh, Partenariat, Intégration, Cohabitation à l'Arc.